Chers camarades bonjour. Pourquoi ne pas commencer sa journée en buvant une tasse d'eau tiède Pour être en forme toute la journée. Voici pourquoi vous devriez commencer votre journée par ceci. Voici les 8 choses qui arrivent lorsque vous buvez de l'eau chaude à jeun le matin. Il est très bénéfique de commencer sa journée avec une tasse d'eau tiède le matin. Boire de l'eau chaude à jeun est un miracle. Nous savons qu'il est important de bien s'hydrater régulièrement. Surtout pour les sportifs, tout au long de la journée, la valeur thérapeutique de l'eau chaude a été utilisée par les pays de l'Asie de l'Est comme les Chinois et les Indiens. L'eau est un grand récepteur d'énergie, l'eau chaude stocke une quantité énorme d'énergie calorique qu'elle transfère au corps. L'impact de l'eau chaude sur le corps. Surtout le matin. Voici les 8 bonnes raisons de boire un verre d'eau chaude tous les matins. 1. Il assure le bon fonctionnement du système digestif, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas et les glandes salivaires. 2. Il soulage la constipation. 3. Il stimule la circulation sanguine. 4. Elle est idéale pour le maintien et la régulation du métabolisme. 5 aide à perdre le poids, 6 aide à la détoxication du corps, 7 prévient le vieillissement prématuré, 8 soulage la douleur, surtout la douleur des épaules, du dos et équilibre le système nerveux. Voilà les 8 bonnes raisons de boire de l'eau chaude le matin au réveil. Essayez d'appliquer cette méthode et dites-moi dans les commentaires si cela fait des effets sur votre corps.